Comment bien réussir son entrée en matière Dans une rencontre, les premiers mots, c'est important. Donc non, on arrête d'aller chercher des phrases sur poemdedrague.com. Car ça, ça marche pas, sauf pour prendre un vent. Prenez plutôt le temps de lui écrire un message personnalisé, par exemple en parlant des points communs que nous identifions pour vous sur son profil, tout en gardant une approche respectueuse. Vous pensez vraiment qu'on a envie de recevoir ce genre de choses On est d'accord. Oui, enfin, c'est pas non plus la peine d'aller jusque-là. Une belle rencontre, c'est avant tout du respect mutuel.